Je cueille des pommes dans le pommier, le pommier, une pomme. Je cueille une pomme. La pomme est rouge, la pomme est rouge. J'ai cueilli des pommes, un sac de pommes. Je suis dans la cuisine. Une pomme, un couteau, un plat, une casserole. Je vais éplucher les pommes. Je coupe la pomme en deux, je coupe la pomme en deux, un, deux. Je coupe à nouveau la pomme. J'enlève les pépins. J'épluche. J'enlève la peau. J'épluche la pomme. Je coupe la pomme. Je coupe la pomme. J'enlève les pépins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 en morceaux, les pommes sont épluchées, les pommes sont épluchées, les épluchures de pommes, les épluchures. Je vais faire cuire les pommes et ça va donner de la compote. Je fais une compote, des pommes coupées, un petit peu d'eau, j'ajoute un peu d'eau. Et voilà, je mets un couvercle. Un couvercle. Ça va cuire environ 30 minutes. 30 minutes, c'est une demi-heure. 30 minutes. Une demi-heure est passée. La compote est cuite. La compote et cuite. Hmm, ça sent bon. Hmm, ça sent bon. Bon appétit.